Là, on parlait de, de l'action et de tout ce qui met en œuvre, et surtout du, du devoir, je crois, de l'élu d'aller vers eux. Là, c'était l'inverse qui a été posé. Non, non, c'est à nous d'aller vers eux, d'abord, en premier, parce que ce sont eux qui ont besoin. <rire> Souvent, ils sont très demandeurs. Donc, euh, moi, pour ma part, ça fait deux mois, à peu près, ou trois, que j'ai pris poste. Euh, je me suis fait un plaisir de, de les inviter sur des, des, ben une première prise de... On verra tout à l'heure, on verra ouais, la ouais, rencontre voilà. tout à Donc leur, le retour est excellent, c'est-à-dire qu'ils ont des choses à dire, ils ont des choses à revendiquer, ils ont, des ils ont besoin, surtout de la collectivité. Donc nous, on essaie au maximum d'être euh, déjà à l'écoute, et ensuite on met, choses, on met des choses en place, mais... Euh, je n'ai pas trouvé sur, sur nos rencontres qu'ils avaient tant de difficultés que ça. Au contraire, quand ils sont dans un élément qu'ils maîtrisent et dans un élément où ils se sentent bien, je, je pense qu'il y a vraiment La des communication choses à faire. Très oui, oui très complètement. Simple. Ça s'établit très simplement. Complètement. Oui. Sans problème. Si ben, J'ai eu en tout cas ce ressenti. oui. Oui. On en parlera tout à l'heure de la rencontre hein, avec les, les « Nous aussi » et les « gemmes. On montrera le film de la rencontre à la mairie, on en reparlera. Monsieur le, monsieur le maire de Penautier, par rapport à, comment, par rapport à, à ce contact Au niveau de, de Penautier, on a une longue histoire derrière nous, avec les, les personnes différentes, hein, puisque il y a pratiquement 60 ans, était créée la première association de de personnes handicapées, dont les hirondelles, notamment. À il y a Penautier, 60 ans. Il y a Carcassonne. Et on, on, vous ne savez peut-être pas que c'est à Penautier, il y a également plus de 50 ans, qu'a été créé le premier CAT de France. Dont le deuxième a été créé à Lyon, je crois. Voilà. Mais il y a eu des précurseurs, et j'ai une pensée pour ceux qui, qui ont créé tout ça, notamment M. Grignon, dont vous avez certainement entendu parler, voilà, qui était... Euh, là, quelqu'un qui était vraiment en avance sur, ce, sur son temps. Voilà. Donc, euh, à Penotier, euh, les personnes différentes sont, sont vraiment intégrées dans le village. Donc, euh, euh, être citoyen, c'est faire partie de la cité. Voilà. C'est l'étymologie du terme citoyen, faire partie de la cité. Et je crois que tous... Euh, je je, je l'ai dit un jour à, à, à un de mes administrés... Euh, du plus petit euh, euh, au plus riche de mes administrés, je le considère au même niveau. Voilà. Et c'est pareil avec, euh, avec en fait, tout le monde. Avec la différence. Et oui. c'est important d'avoir euh, cette vision, là, de discuter. Bon, euh, euh, Certains d'entre vous, euh, euh, je les connais un peu plus, parce qu'ils sont dans le village, ils vont faire quelques courses, ils vont au bureau de tabac. Voilà, donc je discute avec eux. Ils m'appellent Jacques. Vous voyez la, la familiarité mmh. qu'il peut y avoir avec un élu. <rire> hein. On n'est pas sur un piédestal. Euh, voilà, on peut être euh, très très abordable. Ouais. Et ouais. on a la chance aussi à Penautier, bon, d'avoir euh, euh, énormément de structures. Également, euh, une maison de retraite avec un foyer d'accueil médicalisé. Où là aussi, euh, donc, les. Mais vous arrivez à une communauté handicap. avec, avec voilà. tout le monde et tout le monde se rencontre. Ouais. Mais. Euh, mmh. Voilà. voilà. Donc, euh, peu est un peu particulier, ouais. peut-être. C'est bah, peut-être pour ça qu'on est là ce matin. C'est voilà. peut-être pas un hasard. On sait qu'on est sur un terrain particulier. <rire> voilà, C'est avec plaisir. C'est avec plaisir qu'on vous accueille par rapport à, cette, à toute cette histoire et tout ce passé avec ouais. vous tous. Alors, David, on passe à une autre diapo. Merci, Monsieur Le Maire. Il y a aussi des difficultés. Tout, on voit bien qu'il y a un effort pour que tout ça se passe bien. Mais des fois, ben, il reste encore euh, ce qu'on appelle des préjugés. C'est ce que vous avez remarqué que vous aviez eu envie de, aussi de noter dans votre commission citoyenneté Est-ce que quelqu'un peut en parler ou qui veut prendre la parole sur ce sujet-là Sur la, les préjugés, les difficultés à être reconnu dans, dans sa citoyenneté Il y a des difficultés aussi pour l'accès à l'emploi, pour les handicapés, malgré la loi qui a été faite... En France, il y a beaucoup de difficultés d'accès à l'emploi et à la formation pour les handicapés dans le marché du travail normal, hors du CAT, par exemple. Est-ce que pour vous, le travail, c'est un moment euh, qui est important pour être reconnu dans la cité Se Dire que vous travaillez, que ce soit les l'ESAT ou au milieu ordinaire L'importance de travailler, c'est gagner, gagner son argent. Et euh, voilà, on n'est pas indépendant des parents ou... Euh, voilà ce que je vais dire. C'est le début de l'autonomie Oui, le début de l'autonomie. Quand, quand les gens nous ont euh, une voiture sans permis, ou euh, le, le, il voilà, y a des gens qui peuvent conduire, il y en a d'autres pas, euh, le bus... On peut en parler des bus, parce que les bus en ville, il n'y en, en a pas sous bas. Comme elle disait la dame la, la, la semaine où elle est venue en réunion de citoyenneté, mon mari, elle disait que les bus, le dimanche ou pour aller à la mer ou voilà. Il n'y a, voilà, a pas assez de... pour se rejoindre ou, ou passer une journée ensemble. Mm -hmm. Voilà, il y, a, il y a plein de trucs à travailler cette année et je pense que les élus sont importants, mais voilà. Il y a un travail à faire sur la possibilité de, de bouger, de, de se déplacer, de se rencontrer. Vous Où pouvez voir deux chaises libres parce que... Patrick et son amie Céline ont raté le bus et qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Il y avait un seul bus ce matin, à 9h moins le quart. Voilà. Ils sont... Et donc, ils ne pourront ils pas pourront être pas là. Faire... Monsieur Oudan. Oui. Euh... Sans vous apprécier, ça marche très bien. Parfait. Merci. Ce n'est pas... Ah, jamais... pas une question tout bête. Hein. La mobilité, bien entendu, c'est une question essentielle aux handicaps que ce soit en fauteuil roulant ou les autres handicaps. Hein. On rappelle que 80% des handicaps sont invisibles. Donc ça, il faut vraiment bien se mettre ça dans la tête. Mais 100% des handicapés ont besoin d'être quoi Autonome. C'est le mot qui revient le plus souvent. Et quand on parle de travailler, gagner son argent, c'est une grosse source et inspiration d'autonomie. Alors on est tous en recherche de ça. Euh, on met trop souvent le, le poids des choses sur les associations qui entourent tout ces, toutes ces formes de handicap mais malheureusement elles n'ont pas les ressources très souvent suffisantes pour assumer tout ça donc euh, je, je prends note de, de tout ça, c'est important c'est important justement donc votre rôle de, de citoyen parce qu'on parle vraiment de ça aujourd'hui il est primordial pour faire remonter tout ça. C'est d'abord été ma démarche de vous inviter et de vous écouter. Voilà. Et je serai toujours là pour vous écouter. Après, de là ouais, à tout faire comme un vrai homme politique, c'est-à-dire dire oui à tout et faire, la <rire> faire, euh, faire, <rire> faire peu... — Bon, là, c'est de véritables invitations la concertation. Donc vous n'hésitez ouais, pas à, à la Donc, porte de M. Oudan. — C'est un, un vrai débat. Il hein. a pas de problème. En tout cas, les nous aussi, on vous a sollicité à deux reprises. Et à deux reprises, spontanément, vous nous avez reçus. Enfin tous les adhérents... — C'est juste la des choses. — En tout cas, vous tenez déjà vos engagements. Et vous nous ouvrez vraiment grand de vos portes. Et je pense que les nous aussi, vous remercient. Géraldine, par rapport à ce que vous avez entendu, vous, de la commission citoyenneté, qu'est-ce qui vous a frappé bah, Ce qui est marquant, c'est que quand même, il, il... Voilà, ils sont reconnus comme citoyens. Il y a quand même encore des difficultés hein, à l'accessibilité. Et ça, ils le pointent encore. Hein. Tout n'est pas parfait. Mais il y a quand même des efforts qui sont faits. Déjà, on parle du droit de vote. Donc tout le monde a le, a le droit de vote maintenant. Mais voilà, le côté accessibilité, il y, a, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et ça, ils le font remonter sur voilà, le FALC, « Facile à lire à comprendre ». Donc, euh, voilà, nous, on le travaille en interne, mais ça serait bien que ce soit quelque chose de travaillé vraiment euh, global et autour de nous, quoi, dans la cité, parce qu'on adapte, on met des pictos, mais c'est c'est entre nous. Euh, oui, c'est dans bien, votre communication interne, dans les états. Voilà, dans notre dans communication les à nous. Mais oui. quand, ils vont sortir, quand ils sortent de ce ben, c'est pas la même communication oui. et, et c'est compliqué. Donc, il y, y a encore ce, ce travail-là d'accessibilité euh, et, et les travailleurs, voilà, sont, en parlent beaucoup euh, de, de ce, ce souci-là. — euh, Moi, ce que je voulais dire, c'est quand on reçoit souvent... Et comme on est tous à la MDPH, c'est vrai que quand on reçoit un courrier de la MDPH, c'est écrit petit. Et c'est très compliqué à lire parce qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas. Mm -hmm. Donc on va peut-être chercher des fois dans le dictionnaire, mais on ne le trouve pas. Ouais. Et c'est assez difficile. C'est vrai que déjà, au départ, le principe facile, moi, j'en ai fait avec mes moniteurs et les moniteurs de, de l'émou. C'était très intéressant parce que ça s'est adapté à ce que nous, on savait lire. Donc c'est difficile au départ, mais après, quand on est, une fois qu'on est dans le bain, on, on est tranquille. Quoi. On arrive à comprendre les, les phrases. Mm -hmm. C'est écrit de, déjà deux fois moins petit, oui. plus large. Euh, la phrase, au lieu de faire euh, une seule phrase, eh bien, on en fait deux ou trois. Mm -hmm. Donc, mais moi, moi, pas grave. Comprends... Et au moins, c'est facile à lire à ouais. et à comprendre. On comprend bien voilà. de quoi il s'agit, de quoi on nous parle. C'est voilà, important. C'est ce capital. Wow. La, la, je voulais souligner aussi que Uh, les nous aussi sont allés à la MDPH, hein, rencontrer cette grande institution. Les nous aussi le aussi de comprendre ce qui se passe autour de nous. Uh, donc, uh, qu'est-ce que c'est uh, cette institution, la MDPH Je voulais aussi uh, souligner qu'on avait été accueillis. Uh, on a pu tout nous a été expliqué lorsqu'un dossier arrive pour demander quelle aide, quel type d'aide. Pourquoi des fois le, le traitement du dossier peut être aussi long On a pu voir toutes les équipes jusqu'au médecin et voir pourquoi un dossier pouvait être accepté ou refusé. Voilà. Et je tenais à souligner aussi le travail de Mme Wenling qui nous avait bien, bien accueillis. Ils font un gros effort aussi pour que ce soit beaucoup plus facile à lire et à comprendre. Ils travaillent sur l'amélioration pour que les... Les, les phrases, les intitulés, soient de plus en plus compréhensibles. Donc, Madame Wedling, de l'AMDPH, qui est venue ce matin. Merci, bravo. Merci. <rire> Merci. Alors, pour pour l'AMDPH, c'est tout à fait euh, naturel d'accueillir euh, les personnes handicapées. C'est le moins qu'on puisse dire. Et, et donc, euh, ben on a eu grand plaisir euh, à le faire l'an dernier. J'espère que vous reviendrez. Si, voilà. Et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans les, dans les objectifs euh, futurs euh, qu'on qu va avoir, c'est que vous allez avoir de plus en plus de participation. Ça, je peux vous le dire en... Enfin, en avant-première En avant-première. Ah, oui. carrément. Voilà. <rire> ça veut dire quoi, plus de participation Ben, euh, à tous les niveaux... Euh... Mmh. De la décision, des Alors, dossiers Alors, pas de la décision, bien sûr, puisque ça, c'est euh, la commission des droits et de l'autonomie qui, qui décide, qui est souveraine. Mmh. Pas au niveau de la décision, mais euh, ben, pour expliquer euh, les droits, les prestations... Et pour expliquer, euh, comment on le fait déjà, mais peut-être de façon plus, plus formelle. Voilà. Et par rapport aux documents, parce que c'est un, un, quelque chose d'important quand ils reçoivent, vous, oui. vous leur adressez des documents qui, qui concernent ah ouais, leur je, vie. Je vous euh... rassure, moi je n'y comprends rien non plus. <rire> <rire> Ça ne vous rassure pas du tout, mais bon, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est un langage administratif qui, euh, qui est fixé par, euh, je veux dire, on a, des, on a un cadre juridique qu'on doit respecter. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout du français courant, même pas, et encore moins du, du facile à lire et à comprendre. Ceci dit, euh, grâce euh, au comité des usagers qu'on a mis en place, euh, le juriste de la MDPH a travaillé pour euh, faciliter, enfin pour simplifier. Et je crois bien que euh, à l'heure actuelle, les, les, les notifications qui sont envoyées sont un peu plus faciles. Mais de là à être un facile à lire, à comprendre, euh, il y a encore du chemin. Il ouais. ouais. enfin, y, y a un formalisme juridique qu'on doit respecter, sinon ça n'a plus de valeur juridique. Mmh. Ben Peut-être qu'il faut ça. avoir deux documents. Un document qui marquerait ça. la valeur juridique des choses, et puis un document complètement à, euh, à côté, où là, on a le souci vraiment d'expliquer et qu'on puisse être compris. Parce que document, sinon, ça n'a pas de sens. Si. <rire> enfin, je ne sais oui. pas. Oui. <rire> <C 'est ça. rire> Mais comme ça, ça peut se faire. Comme vous parlez de termes juridiques, je pense aussi que le terme juridique peut s'adapter au, au sans changer les règles de loi. C'est ce que la spécification du facile à lire et à comprendre, c'est de ne pas changer les, le tournement de la phrase, de rester dans le même motif, mais au moins de, que ce soit beaucoup plus facile à lire et à comprendre. Je pense que ça, ça peut se faire. Peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais dans les années à venir. — Mais je peux vous dire, parce que je la connais un peu, Mme Wigling, c'est une de vos ambassadrices au sein de la MDPH, pour euh, simplifier. Elle se bat là-dessus. Vous vouliez une, une dernière intervention et on, et on va passer au Oui. Film, moi, je voulais dire compliqué. quelque chose par rapport au dossier euh, qu'on doit remplir pour euh, la MDPH. Non, moi, j'en ai rempli un hein, il n'y a pas tellement longtemps euh, sur euh, Internet. Non, je trouve que par rapport à certaines questions, euh, ils ont rajouté des questions qu'on ne nous posait pas au début. C'est beaucoup mieux, moi, je trouve. Mmh. — par rapport à l'autonomie, euh, pour les parents, parce qu'on nous demande si on vit chez nous, etc. Mmh. C'est un peu plus clair. Il bon, y a des choses encore qui sont difficiles à comprendre. Moi, j'ai eu du mal. Euh, je me suis fait aider un peu, mais j'y suis arrivé. Il y a la volonté de comprendre un peu mieux la situation de chacun, individuellement. C'est peut-être ça, dans les documents oui, qui sont faits. parce avant. que dans les documents que j'ai eus, ils posent bien certaines questions. Si... Euh, voilà au niveau des démarches pour les parents si tu es autonome, si tu peux te déplacer seul dans ton appartement ou dans ta maison, mais avant ça, ne le demandaient pas. Oui. Donc on a de meilleures connaissances de oui. la, pour adapter au mieux les, oui, les, les décisions. la en fait. situation par rapport oui. à notre handicap. On refera d'autres rencontres. Vraiment, notre souci, c'est de comprendre l'information, de, de comprendre qu'est-ce que sont les institutions, qu'est-ce qu qui se font. Voilà, On s'aperçoit qu'il y a deux... Deux univers, et on veut vraiment que tout le monde puisse, que l'information soit compréhensible pour tout le monde. Ça, c'est vraiment euh, le message que l'on veut passer. Je Moi, je suis contente d'être sous curatelle depuis des années, comme je suis bien, et je suis contente de devenir au GEM aussi depuis quelques années. Voilà. On va parler du GEM tout à l'heure, hein, parce qu'on va vous voir à l'écran dans le film, et vous nous expliquerez ce qu'est le GEM aussi, c'est important, comme on expliquait ce qu'était nous aussi.